Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder comment utiliser la visibilité privée pour cacher des attributs. Alors, on va regarder notre exemple. Donc, on a on continué avec euh, notre définition du rectangle. Donc, on a notre méthode d'initialisation ici, la méthode d'affichage. Après, euh, voilà, on a une méthode pour obtenir la surface, getter/setter pour euh, l'attribut largeur et getter/setter pour l'attribut hauteur. Alors, notre exemple, on se définit euh, une instance de rectangle, donc de 5, euh, 5 sur 3, hauteur, et puis là, on, est, on appelle le, le setter hauteur, et admettons que l'utilisateur, euh, il fait une bêtise, il met moins 30. Euh, là, on va exécuter pour euh, en même temps voir le résultat, donc quand il met moins 30, on affiche ensuite la hauteur, et, et on voit que la hauteur reste à 3, parce qu'on a été des petits malins, quand on appelle le setter hauteur, euh, comme il y a le test, if euh, H supérieur ou égal à 0, la hauteur, elle est négative. Donc, il n'y a aucun effet quand on utilise euh, ce setter. Donc, on affiche notre rectangle, tout va bien. Et là, malheureusement, on n'a pas été si malin que ça, parce que euh, l'utilisateur, il peut accéder directement à l'attribut avec la notation pointée. Donc, le nom, la, la référence de l'instance, point hauteur, et on met moins "-25". Et on se retrouve avec une hauteur négative. Alors, nous, on va regarder comment, grâce à la visibilité euh, privée d'un attribut, donc de l'attribut hauteur, on va le rendre au privé pour interdire euh, ce genre de manipulation à l'extérieur euh, de la définition de la classe. Alors, on va regarder tout le code à l'intérieur de Rectangle et quand on a l'attribut hauteur, on va le rendre au privé. Alors, pour ça, il faut le nommer de manière spéciale et conventionnelle il faut que le nom de l'attribut commence par underscore underscore donc cet attribut auteur donc maintenant il s'appelle underscore underscore auteur il devient euh, il devient privé alors on l'a aussi ici underscore underscore on l'a aussi ici là c'est la largeur et là c'est la hauteur donc là on retourne un self de hauteur et ici on fait la modification Voilà. Donc une fois euh, qu'on a fait ça, on va réexécuter à nouveau. Et là, boum, on peut se dire, ça y est, tout va bien. Notre hauteur, quand on fait le set, ça marche pas, ça c'est normal, on a l'habitude. Par contre, l'accès direct euh, ne donne rien et euh, tout va bien. Donc là, on a l'impression d'avoir tout géré. Alors faire attention, on va inspecter le, la variable R. Voilà, inspecteur. On regarde ses attributs et on voit qu'il euh, y a un attribut donc largeur normal et par contre un attribut hauteur est, est arrivé était, a été ajouté, c'est moins 25 donc c'est l'effet de de, de de cette instruction donc ça c'est le fonctionnement par défaut euh, euh, avec Python, on peut rajouter des, des attributs hein. j'aurais très bien pu écrire par exemple r.plouf plouf égale ok et puis là si j'exécute tout ça à la fin de mon code quand j'inspecte voilà, j'ai un attribut ok qui est arrivé donc finalement c'est un peu comme si j'avais juste fait une erreur avec le nom de l'attribut parce que l'attribut c'est plus hauteur. on a changé son nom c'est underscore underscore auteur donc là on va mettre aussi le underscore underscore donc comme si on accédait directement à l'attribut privé on va voir ce que ça donne et là ouf, on constate que effectivement cette instruction n'a aucun effet et la hauteur euh, n'est pas modifiée. Alors, on va quand même vérifier que avec un set hauteur, euh, par exemple, il y a une, une valeur euh, <coughs> positive, ça fonctionne toujours, hein, parce que sinon il n'y a rien qui permet de modifier notre hauteur. Donc avec le setter hauteur, si je lui dis 10, qu'est-ce qui se passe Voilà, super, on a effectivement un changement de la hauteur, euh, donc qui se répercute sur le calcul de la de la surface. Donc voilà. Alors, pour conclure, donc on a, grâce à la visibilité privée de l'attribut, de l'attribut underscore underscore hauteur, l'utilisateur de, de l'instance R, hein, de l'instance d'un rectangle, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser le setter hauteur et le getter auteur pour euh, manipuler euh, l'attribut auteur. D'accord? Donc on dit que cet attribut-là, il, euh, il est privé. Alors en fait, en langage UH Python, la visibilité privée, elle peut être contournée. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la visibilité privée, c'est une notion qui est très très importante en, en programmation euh, orientée objet. Et sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.